Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, bonjour. le frère Éric Paulet, bonjour. et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 27 mars, quatrième vendredi de carême de l'an 2020 après le Christ. Avez-vous remarqué, mes chers frères, combien de changements sont en cours dans notre société Un bâton a été planté dans notre fourmilière, tout occupée d'elle-même et après quelques bredouillements et cafouillages, le branle-bas de combat s'est propagé dans tout l'entrepont, de hamac en hamac, provoquant une frénésie d'activité en tous sens. On installe des hôpitaux de campagne, on affrète des trains de malades, on change le code du travail, on commande des masques et des respirateurs, on annonce des nationalisations et des grands emprunts, on organise des services à la personne à une échelle nationale, on monte des essais pharmaceutiques en urgence, on aménage des équipes de production ou de distribution, on installe des enseignements à distance. Bref, nous sommes passés en quelques jours de l'incrédulité à la stupeur et de la stupeur à l'agitation. Contre le mal, on se mobilise et cela se voit. Mais qu'en est-il d'une autre mobilisation Invisible celle-là, la mobilisation des cœurs. Nous sommes, à n'en pas douter, très efficaces pour la mobilisation des corps et des choses. C'est même devenu une spécialité. Nous débordons d'experts en la matière, nous ne comptons plus les acteurs qui agissent sur les corps et sur les choses. Et il y a à cela une explication facile. Les corps et les choses obéissent à des lois déterministes. Il suffit de bien maîtriser ces lois pour les déplacer où l'on veut qu'ils soient, pour les modifier comme on veut qu'ils deviennent, pour s'en servir de la façon qui nous convient. Mais pour les cœurs humains, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Plus compliqué parce qu'on a affaire à la liberté humaine. Elle ne se plie que modérément au déterminisme qu'on lui impose. Mais la mobilisation des cœurs est aussi plus simple parce que l'homme est sensible au bien et répugne au mal. Les élans de générosité qui fleurissent un peu partout en ce moment dans l'opposition à la maladie montrent la puissance de l'acte spirituel lorsqu'il a compris où se porter, dans quelle direction aller. Une question se pose alors. L'aiguillon de la lutte contre le virus nous mobilisera-t-il jusqu'à nous faire retrouver le sens du mal qui nous détruit, c'est-à-dire le sens du péché L'aiguillon de la lutte contre le virus nous mobilisera-t-il jusqu'à nous faire retrouver le sens du bien pour lequel nous sommes faits, c'est-à-dire Dieu lui-même La réponse à ces deux questions se fera d'abord dans les cœurs de chacun. Mais aujourd'hui, nous voulons aborder ce point du point de vue d'un prophète qui nous raconte son expérience d'un changement, d'un renouveau de son espérance au travers de l'épreuve et qui, avec des, des expressions inimitables, a su traduire le mouvement, la mobilisation intérieure qu'il a vécu. Frère Renaud. Du livre de Jérémie, au chapitre 31e, verset 15 et suivant. « Ainsi parle le Seigneur. » Une voix dans Ramah s'est fait entendre, des pleurs amères. Rachel pleure sur ses fils, rejetant le réconfort, sur ses fils, car ils ne sont plus. Ainsi parle le Seigneur. Loin de toi ta voix pleine de sanglots et les larmes qui coulent de tes yeux, car il y a un salaire pour ton travail, oracle du Seigneur. Ils reviennent du pays de l'ennemi, car il y a une espérance à ton avenir, oracle du Seigneur. Tes fils reviennent dans leurs frontières. J'entends distinctement Ephraïm qui se lamente. Tu m'apprivoises et je me laisse apprivoiser. Comme un taurillon rétif, convertis-moi et je me convertirai. Car toi, Seigneur, tu es mon Dieu. Converti, je me repens. Instruit de moi-même, je me frappe la poitrine. Honteux, déshonoré, je porte le poids des scandales de ma jeunesse. Ephraïm n'est-il pas pour moi précieux, un enfant en qui je trouve mes délices Quand j'en parle, encore et encore, je fais mémoire de lui. C'est pourquoi mon sein frémit pour lui, mes entrailles frémissent doublement pour lui, oracle du Seigneur. Alors... Euh... Jérémie, ici, nous compte euh, la mobilisation de son cœur. Et surtout, euh, ce qui est tout à fait étonnant, comment cette mobilisation s'est produite dans un dialogue euh, entre Dieu et, et lui, entre Dieu et son cœur. Alors, euh, cette, cet oracle appartient à, à une partie du livre de Jérémie qu'on appelle le livre de la consolation euh, parce que il, il contient en fait des oracles de, de relèvement, de restauration pour Jérusalem et pour le peuple. Ici, qu'il appelle Ephraïm qui est le nom d'une des tribus d'Israël. Et ce qui est très frappant dans cet épisode, peut-être quelque chose qui peut nous guider aujourd'hui, c'est, j'oserais dire le droit que Jérémie a acquis d'avoir une espérance. Un droit, et là je parle au sens presque juridique du terme, une chose due, puisque Jérémie, comme le laisse entendre en français l'expression de Jérémiade, multiplie des oracles qui sont plutôt sombres, et de douleurs déchirantes et terribles, c'est ce qu'il a prononcé du temps où il espérait que le peuple se convertirait et que euh, la catastrophe qu'il entrevoyait, conséquence en fait, des, des trahisons de l'Alliance de Dieu, euh, c'est aussi longtemps qu'il a cru, d'une certaine manière, que euh, ce, cette, cette, cette phase d'épreuve euh, extrême pourrait être épargnée à Israël. En fait, c'est les peines de l'exil. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que lorsque la catastrophe est survenue, avec le roi déposé dans des conditions épouvantables, une partie importante de la population déportée, euh, le chaos en fait, qui s'installe qui se, se, qui se, en Judas, c'est à ce moment-là que Jérémie a commencé à prononcer des oracles de restauration et de consolation. Euh, alors c'est vrai que l'évangile nous dit qu'il faut être prêt à parler à temps et à contretemps, et c'est vrai que Jérémie a parlé plutôt à contretemps en général, et c'était du coup du temps où les gens se disaient ça va aller mieux, tout va bien se passer, nous allons trouver quelque alliance diplomatique qui va nous permettre d'échapper aux périls qui nous guettent. Et bien pendant ce temps-là, Jérémie leur a dit vous vous faites des illusions jusqu'au bout. Mais au moment où euh, la catastrophe s'est produite, euh, il n'est pas allé voir euh, ses concitoyens, enfin, ceux qui l'en restaient en tout cas, en leur disant « je vous l'avais bien dit hmm ». Ce <rire> n'est pas, pas du tout ce qu'il a fait. Au contraire, c'est le moment où il a commencé à prophétiser ses oracles de restauration sublimes, en particulier comme celui que l'on vient de lire. D'une certaine manière, je dirais que Jérémie a acquis le droit de prononcer ses oracles de relèvement parce que, d'une certaine manière, les, les, élèves, les événements avaient prouvé qu'il avait raison et qu'il parlait de la part du Seigneur. Euh, on a parlé euh, déjà plusieurs fois de cette prise en compte de la mémoire dans la réception des paroles inspirées. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, les, les cœurs ne sont jamais disposés sur le moment à les accepter et à les recevoir en totalité, eh bien, Jérémie, c'est par excellence, avec le Christ, le prophète qui a écrit pour la génération d'après. Et c'est celui qui a pris en compte le fait que sa parole venant de Dieu, eh bien, ne porterait pas ses fruits tout de suite. Et donc, eh bien, en fait, tout ce temps d'épreuve, c'est aussi le droit qu'il a acquis de prononcer ces oracles de relèvement dont la certitude est aussi vraie que les avertissements qui l'ont précédé. Et là, d'une certaine manière, nous, sommes, nous, nous, nous saisissons presque sur le vif la raison pour laquelle euh, les secrétaires, l'école de Jérémie a, a conservé et transmis ces oracles parce que, après coup, lorsque la situation s'était calmée, on a vu que ben, cette parole de feu qui venait directement de l'Esprit-Saint, devait être un, un élément de consolation et de, une pierre sur laquelle s'appuyer pour le relèvement de la nation. Et, et ça, c'est quelque chose de tout à fait admirable. Alors, cet oracle commence par, par un oracle sur Rachel que l'on connaît, peut-être, lavons-nous dans l'oreille, puisque c'est celui que, que l'on trouve dans l'évangile de l'enfance de saint Matthieu, au moment du massacre des innocents. Et on reprend exactement cette, cet oracle, une voix s'est fait entendre dans Rama, longue plainte, Rachel pleure ses fils, car ils ne sont plus, elle rejette le réconfort. Alors, euh, pourquoi, justement, en parlant de l'espérance, commencer par cette belle figure de Rachel Bien Parce que, justement, Rachel, c'est quelqu'un à qui rien n'a été donné. Rien n'a été donné tout cuit, si j'ose dire. C'est un, une femme euh, qui a dû batailler pour, pour, pouvoir, euh, pour obtenir son mari, euh, batailler plus longtemps encore pour devenir mère, puisqu'elle était frappée de stérilité. Et quand enfin elle est devenue, elle a demandé un autre fils, et c'est en mettant au monde son deuxième fils qu'elle est morte. Donc, euh, un personnage euh, qui serait tragique si l'on n'était pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de tragique. Hein, mais, enfin, un personnage, en tout cas, euh, d'une espèce de, de volonté de faire euh, qui, euh, qui, qui a dû conquérir, en quelque sorte, tout ce qu'elle a obtenu dans la vie. Et euh, du coup, euh, le, le prophète, au moment où justement les fils d'Israël euh, meurent en masse, sous l'épée des babyloniens ou dans les colonnes de déportés qui les emmènent dans des conditions effroyables à Babylone. Euh, eh bien, il y a cette femme debout et euh, qui pleure sur ses fils, rejetant le réconfort. Donc, une, euh, avec une posture qui est tout à fait celle de euh, Notre-Dame, au pied de la croix, « Stabat mater dolorosa ». Elle est debout près de la croix. Elle rejette le réconfort alors, pour quelle raison euh, Parce qu'il est hors de saison, peut-être. Ce n'est pas le moment. Mais il y a une raison, à mon avis, plus profonde, encore. C'est qu'elle euh, rejette le réconfort parce que personne n'a le droit de se substituer à sa douleur. Personne ne peut, dans les circonstances qui la concernent, elle, puisque c'est la perte de ses enfants, lui voler sa dignité de, de mères et de femmes debout. quelque chose qui est vraiment très semblable, je pense, à, à l'attitude de Notre-Dame au pied de la croix. Et pourquoi aussi la, la, la séquence traditionnelle la décrit comme étant debout. Parce que justement, elle reste debout et il n'y a personne pour la soutenir. <rire> que elle reste debout parce qu'il y a en elle une, une, une force qui la fait tenir debout, euh, envers et contre tout. Ce qui est par excellence la figure de l'espérance comme dira l'épître aux hébreux espérant contre toute espérance et là donc cette image d'une ligne en fait hein, cet oracle d'une ligne là, sur lequel Jérémie nous laisse au moment des épreuves sur rachel debout rejetant le réconfort parce qu'elle a oui elle a, manière, elle, elle a déjà son réconfort en elle même aussi et, et donc c'est pas les autres qui vont le lui donner <rire> Et là, il y a une espèce de, de, de solidité, de granit, de, de roc, qui est vraiment, qui en fait, je trouve, une vivante image de l'espérance envers et contre tout. Du reste, je t'interromps juste un instant, mais ça me frappe en ce moment, euh, face aux, aux mauvaises nouvelles et, et, et, et de, de l'épidémie, des difficultés économiques des troubles qui risquent de se propager dans la, dans la société dans les semaines qui viennent. Euh, euh, euh, J'ai entendu à plusieurs reprises des, des personnes qui essayent de compenser, c'est-à-dire que face à ce, ce, ce, ce danger ou ce risque, on essaye de, de donner des, des compensations, donc on, on fait valoir les aspects positifs, on, euh, euh, il ne faut pas trop dramatiser. On essaye justement d'atténuer Hein, d'atténuer les craintes pour ne pas et ça se comprend, hein, c'est pour ne pas tomber, pour ne pas oui, s'effondrer oui. mais ce que tu dis en fait est, est tout à fait reflète quelque chose d'important qui est quand on a une espérance qui est fondée en Dieu en réalité euh, on n'a pas besoin d'être dans l'optimisme ou le pessimisme mm -hmm. on voit les choses telles qu'elles sont mm -hmm. et en réalité on sait pourquoi mm -hmm. on se bat et dans quelle direction on veut aller. Hein mmh, mmh. Donc, ici, il y a cette, cette force de l'espérance qui, effectivement, euh, se déploie à la fois dans le malheur, mais aussi euh, aujourd'hui au sein des dangers, au sein des, des, des, des vicissitudes. Excuse-moi, oui. Faut-il continuer euh... Bien sûr, c'est une, une très bonne remarque. Hein <rire> et je, je crois vraiment c'est. C'est tout à fait ça. Il y a une sorte d'image grandiose que l'évangéliste a jugé bon de reprendre et qui exprime tout à fait ce que tu dis. En effet, cette, cette espérance qui vient de l'intérieur et qui n'est pas reçue, en effet, simplement de, de, de, de confort psychologique. Et, et donc, ce n'est pas un hasard si c'est Rachel qui choisit, justement parce que c'est cette, cette femme... Qui a dû tout conquérir avec Dieu, bien sûr, mais dans laquelle dans la vie a été une suite de combats qu'elle a mené avec le Seigneur. Euh, alors le, ensuite, l'oracle le, le, de Jérémie continue donc avec des, des, des alors là c'est le Seigneur qui la console. Hein, loin de toi la voix pleine de sanglots euh, et les larmes qui coulent de tes yeux, car il y a un salaire pour ton travail. Alors le, euh, une chose qu'il faut remarquer, euh, c'est euh, en effet cette, cette formule tout à fait étrange, « il y a un salaire pour ton travail hein, », qui rappelle d'ailleurs ce qu'on a aussi dans le livre de la consolation d'Isaïe, euh, « parler au cœur de Jérusalem, proclamer à son cœur que son service est rempli ». Euh, qu'elle a reçu de la main du Seigneur deux fois le prix de ses fautes, ou double punition pour ses péchés, comme on traduit aussi parfois. Donc il y a un salaire pour ton travail, c'est-à-dire qu'elle euh, euh, a mérité. Hein, et, euh, et le Seigneur euh, ne peut pas ne pas tenir compte du labeur euh, qu'elle a effectué. C'est un élément qui est très important dans la, dans la théologie du Deutéronome, par rapport à laquelle Jérémie se situe, euh, c'est-à-dire que le Dieu qui n'est qui pas injuste, même Dieu qui est suprême justice, euh, ne peut pas laisser le labeur des saints sans récompense. Parce que, en fait, c'est Dieu, justement, c'est la logique de l'Alliance, Dieu s'est engagé, par rapport à eux, euh, à, à bénir leurs efforts. Et euh, ici, donc, euh, cette formule est tout à fait importante, un salaire, on a parlé tantôt de l'argent, des dettes, des choses comme ça, et ce qui est en jeu derrière ces images, c'est bien le réalisme de la rétribution que le Seigneur prépare. Et du coup, voilà, devant les personnes qui souffrent et qui ne se laissent pas abattre, qui, qui luttent, qui travaillent, le Seigneur ne peut pas passer à côté. De leurs, de leurs efforts. Ça, c'est un élément important et qui est aussi une des, des sources de l'espérance, bien sûr. Du reste, l'espérance est annoncée juste, juste après. Juste après, voilà. « Ils reviennent du pays de l'ennemi », donc euh, annonce du retour de l'exil. « Il y a une espérance à ton avenir, oracle du Seigneur. Tes fils reviennent dans leurs frontières. » Donc ici, euh, « il y a une espérance à ton avenir ». En fait, c'est moins l'acte La, d'espérer dont on a vu qu'il habite Rachel on a vu qu'il il était là depuis le début cet acte d'espérer c'est plutôt ce que tu espères qui a un avenir hein, qui, qui, qui est, donc l'objet que tu espérais, ce que tu espérer c'est cela qui va s'accomplir Voilà euh, en effet l'espérance le, porte bien sur une, une réalité concrète et évidemment euh, l'espérance elle a un nom <rire> Ici, en l'occurrence, eh c'est le retour de l'exil que d'ailleurs Jérémie annonce ailleurs, au chapitre 29, pour après une durée de 70 années. Et justement le temps qu'une génération passe, que d'une certaine manière le, le, le, le poids des fautes retombe et que la miséricorde de Dieu se, se, se dispense. Alors... Euh, ce qu'il faut aussi noter, c'est vraiment, euh, dans cet oracle sublime, des traits qui sont tout à fait ceux de Jérémie, les formules réciproques, euh, qui appartiennent là vraiment au, au style euh, le plus personnel du prophète. C'est un élément sans doute d'authentification, d'ailleurs ici. Euh, on en a trois. « Tu m'apprivoises et je me laisse appri apprivoiser ». « Convertis-moi et je me convertirai. Euh, converti, convertis, je me repens. Alors ici, ce que nous avons, qui est tout à fait complémentaire de, la, de ce qu'on vient de dire sur le salaire et le travail, ou le travail qui mérite salaire, c'est bien la priorité de la grâce. C'est-à-dire que, euh, le, le, là ici c'est Ephraim qui parle, et qui demande à Dieu de le convertir, c'est Dieu qui a l'initiative de le convertir, mais convertis-moi et je me convertirai. Euh, euh, tu m'apprivoises, c'est toi qui as l'initiative, et je me laisse apprivoiser. C'est-à-dire que euh, Dieu agit d'une manière telle que quand il opère un effet dans ses créatures, dans les saints, en tout cas, en l'occurrence, c'est les créatures douées de liberté comme sont les hommes. Il agit de manière telle que l'effet soit aussi la cause de la liberté de, de ceux dans lesquels il agit. De sorte que l'effet qui, qui s'ensuit soit libre et donc volontaire et donc méritoire. Donc, pour ça, ça c'est la grande importance de ces formules réciproques chez Jérémie. Euh, « Convertis-moi », oui, ça, ça vient du Seigneur, « et je me convertirai », ça veut dire que la conversion sera bien l'effet de ma liberté et de ma volonté. C'est bien moi qui me convertirai. C'est bien moi qui me convertis. Hein mais néanmoins, C'est parce, voilà. parce que Dieu me convertit que je me convertis. Exactement. Hein, C'est parce que Dieu me convertit que je me convertis. C'est ça. Euh, « Tu m'apprivoises et je me laisse apprivoiser. » Alors là, ça, ça, ça dit un peu la même chose, mais au plan peut-être de la discipline des affections. Euh, je pense que c'est ça qui est visé, c'est-à-dire euh, là, apprivoise, <rire> tu me domptes aussi. Euh, euh... Est-ce qu'on n'a pas une progression justement, c'est-à-dire qu'on commence, je dirais, par euh, un taureau un peu rétif, hein, le, le torillon rétif euh, euh, qui est un peu fougueux et qui a du mal à accepter de, de, de euh, qui, qui rejambes sous l'aiguillon, comme, comme dira euh, Saint Paul. Comme dira Saint Paul. Euh, et, et puis il y a, y a une dimension beaucoup plus paisible dans le converti moi je me convertirai mmh. et ensuite, vient le repentir. C'est-à-dire que là, il y, a, il y a une vraie liberté spirituelle à l'égard de sa propre vie, à l'égard oui. d'une vérité qui, qui s'instaure en lui. Hein. Oui, oui, oui, et de fait, tu as tout à fait raison, c'est la, la, la conversion, en effet, le met pleinement en possession de lui-même et de reconnaissance de ses, de ses fautes passées, d'acceptation, du coup, aussi de ce qu'il a été, mais dans une acceptation qui est commandé par la miséricorde et par la charité, et non pas, euh, qui n'est pas là pour l'accabler et, et l'écraser sous le poids de ses fautes. Mm -hmm. En effet, c est, c est, c est, on voit bien ici que la conversion est le, le, le principe de la liberté intérieure, mm -hmm. par rapport à ses fautes, par rapport au scandale de sa jeunesse, hein, comme il le dit lui-même. En, en effet, il y a, là, il y a certainement... Alors, Ce qui est intéressant, c'est que cette cet oracle, de, donc de, cette prise de parole d'Ephraïm, se termine sur « instruit de moi-même, je me frappe la poitrine hein, », c'est presque « me connaissant moi-même ». Là, nous avons presque la maxime delphique, « connais-toi toi-même euh, », c'est-à-dire euh, « ayant, reco... ayant fait la vérité en moi par euh, cette miséricorde de Dieu, qui est... et ce, ce fruit de la miséricorde en moi qui est une connaissance surnaturelle de moi-même, du coup, qui me relève, exactement comme le regard que le Seigneur pose sur Pierre après le reniement, euh, où le regard que le Christ pose sur nous tous euh, sur, euh, depuis la croix, euh, où il voit chacun des, chacune des âmes pour il don, laquelle il donne sa vie, et euh, euh, eh bien en fait là, le, cette connaissance de soi, elle est euh, suprême dans la miséricorde de Dieu. Euh, et euh, donc en effet, euh, c'est bien la, la réconciliation hein, qui est entre l'homme et Dieu, de l'homme en lui-même, de l'homme avec ses frères, qui est le fruit de, de, de cette connaissance-là. Et, et juste après, ce qui est très frappant, c'est que la, la, Jérémie ajoute la... Euh, comment dire... La, la, la manière dont Dieu envisage se, se repentir, et, et véritablement euh, avec une... comme le fruit d'une miséricorde, d'une tendresse. De... Voilà. Et là, c'est presque... on ose presque dire que Jérémie avait gardé le meilleur pour la fin. <rire> Il a... Les, les, les auteurs sacrés, ils ont chacun leur stratégie hein, pour dire les vérités. Il y a certains qui... Il les, parfois, on commence tout de suite à dire les choses. Parfois, on, on, on ménage des effets. Hein, et là, en l'occurrence, il le garde pour la fin. Euh, il, quelle, quelle est la cause de tout ce que l'on vient de, de voir Eh bien, c'est Ephraïm n'est-il pas pour moi précieux, un enfant en qui je trouve mes délices. En, quand je, je, encore et encore, je fais mémoire de lui, mes entrailles frémissent doublement pour lui. Oracle du Seigneur, c'est-à-dire que... Tout ce qui vient de se passer dans le pécheur repenti ou repentant, c'est bien, se trouve sa source dans la, dans la miséricorde de Dieu, dans le fait que Dieu agrée ses, ses, sa démarche. Là, Jérémie est un, un prophète qui est très attentif à ça, c'est parmi les prophètes d'Israël, un de ceux qu'il est le plus, à savoir que le. Euh, il y a les, les bonnes actions, les efforts que l'on fait pour essayer de se convertir, de s'améliorer. Mais euh, toutes ces choses euh, demandent à être agréées par le Seigneur. Et l'agrément que Dieu donne relève de sa souveraine liberté à lui. Est-ce que, est que, ce est que Dieu se complaît dans nos œuvres ben, S'il se complaît dans nos œuvres, lorsque nous accomplissons sa loi, justement c'est parce qu'il nous donne le moyen de faire ce qui lui plaît, dans ce cas-là, nos actions deviennent source de bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Hein, lorsque Dieu euh, agrée, euh, se plaît euh, aux œuvres de quelqu'un, eh cette personne devient une, une cause de bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Et ça, c'est par excellence le mystère même de la personnalité de Jérémie, hein, qui s'est trouvé dans la situation d'épreuve et de détresse, placé au cœur du peuple, dans cette position de, de faire la volonté de Dieu envers et contre tout, pour être bénédiction euh, en faveur de ses frères. Alors, on retrouve en fait donc, ce que tu dis de la personne de, de Jérémie. Il fait lui-même l'expérience intérieure. Euh, il prophétise euh, contre le peuple et, et, et, et se fait rejeter pour cela. Il reste fidèle alors qu'il n'a aucune envie, de, et, et c'est pour son plus grand malheur. Euh, et, et finalement, ce rôle de prophète euh, euh, le conduit à, à retrouver la, dans, sa, dans sa vie la même expérience que le peuple va faire. Oui. Et est-ce qu'on est, est qu retrouve ici la même chose C'est-à-dire, euh, il nous présente Rachel, Rachel qui se tient comme le prophète se tient face à Israël, Rachel qui se tient debout, qui est dans l'espérance, qui pleure, qui euh, va recevoir le salaire, de, euh, de, de ces peines, et le salaire, ça va être le retour mmh. des enfants et mmh. leur pénitence. C'est-à-dire, c'est pas seulement le retour, c'est et leur pénitence. Mmh. Mmh. De la même façon que pour Jérémie... leur cœur repentant. De leur mmh. cœur repentant, mmh. le, de la même façon que pour Jérémie, mmh. le, le, son salaire, ça a été la manière dont le, le peuple s'est re retourné vers le Seigneur. Et, et, mmh. voilà. et s'est repris. Exactement. Alors, ce qui est, tout, ce qui est vraiment... Euh, cause de, de beaucoup de, de ce qui fait vraiment réfléchir dans le cas de Jérémie, c'est que il ne l'a pas vu de son vivant, c'est-à-dire que il l'a probablement entrevu <rire> parce qu'il savait que le Seigneur est juste, mais néanmoins il n'a pas eu la consolation lui de le voir lui-même. Mais néanmoins, je suis persuadé qu'il en était certain, sinon ses oracles même en sont la trace, mais il ne l'a pas vu alors. Ce, ce, cela nous donne, en fait, dans, dans Jérémie, une figure euh, tout à fait euh, exceptionnelle, mais aussi dans Rachel, pour aujourd'hui, finalement. On se dit, euh, dans euh, cette, ce, ce temps d'épreuve, euh, notre place n'est-elle pas de tenir dans l'espérance, euh, en, en, en implorant à Dieu euh, le retour de, de ses enfants et euh, une certaine épreuve de conversion intérieure pour un peuple qui s'est éloigné de lui et qui a besoin de retrouver sa liberté spirituelle. Oui. Mais En tout cas, ce qui est clair, c'est que, la... en tout cas, si on veut suivre l'exemple de Jérémie, c'est que c'est l'intercession pour les pécheurs qui est la voie de la plus grande charité. Voilà. C'est très clair, c'est-à-dire de, justement d'entretenir l'espérance pour ceux qui ne l'ont plus aussi. Et, et cette, notre, notre espérance ne nous appartient pas à nous individuellement. Nous avons l'espérance que nous portons, nous la portons aussi pour ceux qui ne l'ont plus. Et ça, c'est le, le mystère de la charité. Bien sûr. Frère Éric, un, un, un contrepoint sur ce texte. Pour le temps des, des pères de l'Église, malheureusement, c'est un un des textes superbes de la Bible que les pères n'ont pas... En tout cas, les traces que nous avons des pères actuellement est, est, est très faible, en fait, sur ce, sur ce, sur ce verset. La partie du, du commentaire d'origine est perdue sur ce chapitre 31e. On a quelques, quelques traces. Et c'est vers Milan, à nouveau, que je, voilà, que je vous propose de, de, vous, de vous diriger. Hier, la méditation de Job nous exhorter à chercher une lumière dans la nuit des tourments, des souffrances entraînées par les événements sur lesquels nous ne pouvons rien. Maladies qui nous arrivent sans cause, catastrophes naturelles, guerres et invasions, comme au temps de, de Grégoire le Grand. À ce mal dit physique s'oppose le mal dit moral, celui que cause la liberté humaine. En effet, il existe cette nuit, celle des tourments et des souffrances que nous nous causons à nous-mêmes en nous éloignant de Dieu par le péché. Il fait alors nuit dans notre cœur. Nuit et froid, Ambroise, à la fin du IVe siècle, en prédication, en parle de façon unique. Et Puisque frère Renaud, tu, tu faisais référence à Pierre, je vous... Je vous donne ce, cet extrait extraordinaire. À partir de Jean 18, 18, il faisait froid. Il faisait froid en ce lieu où Jésus n'était pas reconnu. Pierre essaye de se chauffer auprès du brasier. Où il n'y avait personne qui vit la lumière, où l'on reniait le feu qui consume. Il faisait donc froid pour l'âme, non pour le corps. Aussi bien, Pierre se tenait près des charbons parce qu'il avait le cœur transi. Dans cette nuit-là, est-ce qu'il y a aussi, comme hier, dans la nuit des événements, du mal physique, est-ce que dans cette nuit du mal moral, il y a aussi la promesse d'un chant, d'une lumière, une trace de l'espérance que nous suivons jour après jour Et le texte de Jérémie nous répond, oui, « C'est la pénitence toujours possible », interprète saint Ambroise. C'est ainsi que l'extrait de Jérémie, Jérémie au chapitre 31e, que Frère Renaud, tu nous as li, que nous a lu, se retrouve dans un livre, dans l'un des deux livres consacrés par l'évêque de Milan à la pénitence. Mais il y a encore plus profond que cette pénitence humaine et Ambroise, on, on, on le découvre par la lecture de de l'extrait que je vais vous proposer, Ambroise opère une véritable archéologie de cette vertu de pénitence. Saint Ambroise, la pénitence, livre second. Recouvrons donc nos chutes à l'aide de nos actes ultérieurs. Purifions-nous par nos larmes, afin que le Seigneur, notre Dieu, entende nos gémissements, tout comme il a entendu Éphraïm qui pleurait. Ainsi qu'il est écrit J'ai entendu C'est Dieu qui parle J'ai entendu Ephraïm qui se lamentait Et les paroles même d'Éphraïm qui se lamentent sont rapportées Tu m'as corrigé et j'ai subi la correction Tel un veau, je n'ai pas été dressé En effet, le veau gambade et quitte la crèche Et ainsi Ephraïm, tel un veau n'a pas été dressé il se trouve loin de la crèche car il a quitté la crèche de son maître et à la suite de Jéroboam il a adoré des veaux il avait été annoncé prophétiquement par l'intermédiaire d'Aaron que cela arriverait aussi faisant pénitence il déclare convertis moi et je me convertirai car tu es mon seigneur au terme de ma captivité j'ai fait pénitence, et après que j'ai compris, j'ai gémis au souvenir des jours de confusion. Je me suis soumis à toi, parce que j'ai admis l'opprobre, et je t'ai fait connaître. Nous voyons comment il faut faire pénitence, avec quelles paroles, avec quelles larmes, au point qu'il appelle les jours de péché, jours de confusion, car c'est la confusion quand le Christ est renié. Aussi, soumettons-nous à Dieu, et ne soyons point sujets du péché. Remémorons-nous nos fautes, et rougissons-en comme d'un opprobre. Que notre conversion soit profonde, au point que nous, qui ne reconnaissions pas Dieu, nous le faisions désormais connaître aux autres, et que le Seigneur, touché par une conversion si profonde de notre part, réponde... Depuis ma jeunesse, tu es mon fils bien-aimé, Ephraïm, tel un enfant de prédilection. Parce que mes paroles sont en lui, je ne manquerai pas de me souvenir de lui. Ainsi me suis-je hâté pour lui. Je déborderai de miséricorde envers lui, dit le Seigneur. » Alors le texte, vous l'avez entendu, de Saint Ambroise, varie sur certains points du texte, dans la traduction que, que, tu nous as, mmh. que tu nous as lu, Renaud, mais surtout, je voudrais très rapidement souligner le lien que fait Ambroise, grâce à, au texte biblique qu'il a sous les yeux, entre deux répétitions. « Je ne manquerai pas, dit le Seigneur, de me souvenir de lui. Je me souviendrai par souvenir. Le souvenir qu Dieu, que Dieu a de l'homme est en fait le prologue, ou là, ce qui permet ou qui qui accompagne la miséricorde de Dieu. Et on a la, la même deux expressions similaires entre Dieu qui se souvient par son souvenir et Dieu qui fait miséricorde par sa miséricorde. Là, la, la traduction est simplement je déborderai de miséricorde. Le terme latin, les termes latins, c'est misericordia, miserebor eius mm. ». Si bien qu'on a pu, on parle et on l'entretient jour après jour en l'homme, en nous, la mémoire de Dieu, mais bien sûr, avant cette mémoire de Dieu, il y a la mémoire de l'homme en Dieu. Et cette mémoire qu'a Dieu de l'homme est ce sur quoi, est cette archéologie en fait de, de, notre, de, notre, de notre espérance possible au sein du, du, du mal moral. C'est-à-dire, même dans le mal, en réalité, la, la, nous ça enfin, ou plutôt, oui, même dans les périodes de déréliction, nous savons qu'en réalité, il euh, y a ce souvenir de Dieu qui, qui va être la racine d'un retour de la miséricorde. D'un retour en fait, de la miséricorde. D'un renouvellement. Oui, hein? oui. Les, euh, on peut avoir espérance, parce que Dieu... À souvenir de nous. À souvenir de nous. Et on invoque ce souvenir. On invoque ce souvenir comme le, comme le larron. Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras avec ton royaume. Et c'est aussi ce souvenir, d'une certaine façon, que Jésus invoque, mais de manière contradictoire. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné sur nos places. Mais il vous répondra, dans la parabole, je ne sais d'où vous êtes. Je ne vous reconnais pas. Je ne me souviens pas de vous. Je ne me souviens pas de voilà. vous, mais c'est ça. C est... C est ça en, fait. en, en Luc 13, 26-27. Donc il y a cette, ce, ce beau lien, je crois, entre le souvenir euh, de l'homme en Dieu et sa miséricorde. Et c'est ça, je crois, qui peut être l'équivalent de, de ce chant dans la nuit dont on parlait hier, mmh. dans, euh, dans le mal physique, le mal... Des, le, le mal... Causé par, euh, par les événements du monde ou, ou les maladies. C'est intéressant qu'ici, euh, euh, Ambroise euh, rattache... En fait, ce, ce qu'il retient beaucoup de ce texte, euh, c'est le lien entre, euh, entre l'espérance qui, qui fait tenir pour la pénitence et de la même façon le souvenir pour, pour Dieu qui, qui fait tenir jusqu'à ce qu'il oui. fasse miséricorde. Oui. Hein? Oui. Euh, que ce soit l'espérance qui fait durer, oui. ou la mémoire qui fait durer, oui. toujours en vue d'une résolution oui. euh, où l'homme et Dieu oui. se retrouvent. Voilà. Il y a une mise en évidence vraiment d'un continuum inter, intérieur dans l'intime de l'âme et dans l'intime des entrailles de Dieu, puisqu'il y a le terme d'entrailles qu'on peut aussi retrouver mmh, dans certaines versions biblique de cet extrait. Et donc il y a ces deux, ces, ces deux durées, en fait, qui, euh, bah, qui, qui sont faites vraiment pour s'interpénétrer et pour que euh, la durée de l'homme devienne la durée de Dieu en son éternité, puisque c'est le, le, mmh. quand même le but de, de, de la pénitence, c'est de nous rouvrir, le ciel, rouvrir mmh. le ciel. On est avec ce texte d'Ambroise, il faut peut-être le dire, avant, euh, avant les, les querelles liées à, à la grâce et à Pélage, oui. le commentaire de Jérôme, Jérôme aura un commentaire mais très philologique en fait sur, ce, sur, sur cet extrait de, de Jérémie, et même dans ce commentaire philologique... Jérôme insistera davantage sur voilà cette première place donnée à la, mm. à la grâce. Mm. Voilà, parce que, oui, on sent, voilà, sent qu'il y, qu y a une autre. Que les querelles sur voilà, la grâce sont, voilà, voilà, sont, en, cours, ouais. sont en cours. Oui. Avec Ambroise, on est dans les années euh, 380 oui, sur ce traité de la pénitence, qui est un traité assez, assez tôt dans dans, dans, dans, son, dans son épiscopat. Du coup, on n'est pas encore dans cette euh, dans cette optique-là. Est-ce que euh, du reste ce qu'on, le sou... frère Eric soulignait à l'instant que il y a cette euh, cette continuité euh, de l'espérance et de la mémoire, de l'espérance dans l'homme en Dieu, de la mémoire des hommes euh, donc dans l'homme l'espérance en Dieu, en Dieu la mémoire de l'homme, euh, cette continuité, est-ce que à votre avis c'est ce qui c'est ce qui tu, tu en parlais tout à l'heure frère Renaud, c'est ce qui fait que le, le, le tragique antique ne se retrouve pas, le sens du tragique antique ne se retrouve pas dans les textes bibliques. Le fait que cette continuité finalement interdit de, de voir ce qui arrive comme étant possiblement la fin de tout, ou, le, ou le, le, le, un dénouement qui sera un dénouement nécessairement euh, abs, euh, aveugle. C'est peut-être justement l'espérance qui fait, qui distingue la, la, la, la, les situations dramatiques dont on a, que l'on a dans la Bible, de la tragédie antique. Alors <rire> les situations elles-mêmes, oui, sont on... tout pour être dramatiques. Oui, oui, oui. Là, on est oui, sûr, oui. voilà, manifestement voilà, voilà, euh, euh, face à. Euh, euh, ça. Et euh, le, le, le texte le plus terrible hein, de, de, de, dans cet testament pour ce qui est des, qui est dépeint les malheurs les plus extrêmes, c'est le livre des lamentations de Jérémie, d'ailleurs. Enfin, et, et pourtant, ça n'est pas un texte tra tragique. On ne, on ne peut pas le considérer comme un texte tragique pour une raison très simple c'est que le, le chant dans la nuit, alors pour le coup, c'est exactement ça, euh, s'adresse à Dieu dont on attend, en effet, secours et en qui on espère malgré tout. Mm -hmm. Et c'est là où les, les, les auteurs de la Bible sont tous des, des personnes qui sont mues par cette espérance-là. Et en effet, donc, il n'y a pas de place pour le tragique. Puisque en fait, qu qu'est-ce qu est qui rend le tragique euh, cette, cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie, hein, disait euh, Racine. Bon. Et bien, pourquoi cette tristesse majestueuse Parce que justement, nous avons des, des grands caractères, des personnages frappés et qui, euh, sous, la, sous la main de, de, du destin, eh bien, restent, restent en effet... Justement, volontaires, et, et, et, et continuent à s'affirmer eux-mêmes, mais sans appel à Dieu. Je, je poursuis, et peut-être je voudrais revenir sur un aspect qu'on qu a souligné précédemment, sur ces, cette manière dont Jérémie exprime l'action de Dieu en lui, hein, euh, tu m'apprivoises et je me laisse apprivoiser. Donc chaque euh, ch Dieu agit, mais l'homme agit aussi. Mmh. Hein? Et euh, Dieu agit d'abord, et c'est pourquoi l'homme agit. Voilà. Mmh. Convertis-moi et je me convertirai. Hein? Euh, et je, je voudrais repartir pour cela d'une euh, d'une opposition que euh, Thomas présente, saint Thomas d'Aquin présente entre deux manières d'exprimer cette, euh, cette conversion. Il y a d'un côté euh, la parole de Zacharie, euh, Zacharie 1-3, « Revenez à moi, et moi, je reviendrai vers vous. » mmh. Et on peut dire que ici on est tout simplement dans le cadre d'une alliance, une alliance rompue, et puis les deux parties qui s'étaient éloignées se, reviennent et se rapprochent. Mais on pourrait, et c'est la tentation qu'on voit apparaître après Ambroise dans qu'on va appeler l'hérésie pélagienne, on pourrait tout à fait lire ce Zacharie et se dire, mais donc en fait, il suffit pour l'homme de se tourner vers Dieu, et Dieu, de son côté, se tournera vers nous. Nous sommes dans un couple qui se dispute et il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas, et euh, finalement, ben, l'homme fait un premier pas, et ça provoque la réconciliation avec Dieu. Et donc, euh, Thomas évoque cette, cette hypothèse, cette, cette, cette expression, de cette interprétation, en disant, finalement, « Il suffit que de se tourner soi-même vers Dieu pour que Dieu nous accorde sa grâce. » Et Voici sa, sa réponse. Pourquoi est-ce que ça ne va pas La conversion de l'homme vers Dieu arrive bien sûr, dit Thomas, par le libre-arbitre. C'est-à-dire, c'est bien nous qui nous tournons vers Dieu. Mm -hmm. Tout à fait, jusque-là, c'est juste. Donc, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et voilà. Et c'est de manière libre que l'homme est amené à se convertir vers Dieu. Toutefois, le libre-arbitre ne peut être converti vers Dieu sans que Dieu lui-même soit celui qui nous convertit à lui. » Et là, Thomas cite Jérémie, « Convertis-moi et je me convertirai, car tu es le Seigneur mon Dieu. » Il cite aussi les Lamentations, dernier chapitre, « Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons. » C'est Dieu qui est le premier, ce n'est pas moi qui me tourne vers Dieu, c'est Dieu en réalité qui est le premier, et je ne pourrais pas me tourner vers Dieu si Dieu n'avait pas déjà mmh. agi dans mon cœur pour, me faire, me, pour faire que je me tourne vers lui. » Je voudrais insister, euh, et, et peut-être prendre un ton euh, malheureusement un peu plus euh, euh, professoral pour, euh, pour cette, cette, cette, cette, cette petite explication, mais euh, je, je voudrais insister ici sur, sur ce point, parce qu'il est essentiel de la doctrine chrétienne, et parce qu'il a, il a quand même joué un rôle très important, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de le réentendre. Quel est le problème avec l'interprétation pélagienne Quel est le, le problème de cette manière aujourd'hui de considérer que l'homme fait un bout du chemin et que Dieu fait l'autre bout hein Et que finalement, il est en notre pouvoir de nous retourner vers Dieu. C'est nous qui sommes libres, c'est nous qui sommes les, les maîtres chez nous et euh, qui nous retournons vers Dieu. Eh bien, euh, cela est juste si on se place du point de vue des rapports au sein de l'Alliance. Et de ce point de vue, il y a effectivement, dans la relation du chrétien avec Dieu, quelque chose de cette égalité Dieu se met de quelque manière dans cette égalité. Nous nous adressons à lui avec cette proximité qui naît de notre baptême. Cependant, cependant ce n'est pas suffisant, parce qu'en réalité, le danger, c'est d'oublier que nous sommes aussi une créature de Dieu. Qu'est-ce que l'on oublie dans le pélagianisme On oublie que nous n'existons pas euh, de nous-mêmes, qu'en réalité, nous nous adressons à Dieu, non seulement comme celui qui nous donne sa grâce, mais d'abord comme notre créateur, celui qui nous fait, celui qui nous tient dans l'existence, celui qui nous fait agir. Et Dieu fait l'homme, fait tout dans l'homme, y compris les mouvements de sa volonté. Et il faut bien saisir ce qu'implique la relation de création de l'homme à l'égard de Dieu. Si Dieu est notre, celui qui nous fait, cela veut dire que tout ce qui est en nous vient de lui. C'est lui qui le fait en nous. Et cela est vrai, évidemment, de notre être, être de l'espèce humaine, être avec cette âme, être de telle manière, mais cela est vrai de tout ce qui nous fait et de nous façonne au quotidien. Tout cela dépend de Dieu. Et... Dans l'homme, Dieu fait y compris cette inclination vers son bien, ce mouvement intérieur que l'on appelle la volonté. Dieu a fait l'homme pour qu'il possède en lui cette inclination au bien ou au contraire cette répugnance à l'égard du mal. Et donc, l'homme certes décide d'aller de lui-même, vers tel bien ou de s'écarter de tel mal. Et de ce point de vue-là, il a un libre arbitre. Et il est clair que, face à ma liberté, à mon libre arbitre, si quelqu'un d'extérieur à moi, si un autre homme vient et veut me faire faire ce que je n'ai pas envie de faire, il va me forcer. Mais cette contrainte qui vient de l'extérieur, elle n'a aucune place s'agissant de Dieu. Car, en réalité, Dieu qui fait l'inclination au bien est celui qui justement va mouvoir notre volonté vers le bien. Chacun de nos mouvements dans lesquels je me dis c'est cela qu'il faut que je fasse, il est temps peut-être que je me convertisse, il est peut-être temps que je fasse un acte d'espérance, il est peut-être temps, etc., tous ces actes dans lesquels je, je vois où est le bien à faire, eh bien, il procède de Dieu en moi. Dieu ne meut donc pas l'homme de l'extérieur, mais de l'intérieur. Je voudrais lire ici un petit texte complémentaire de Thomas. Celui qui est mu par un autre, si ce mouvement contrarie son inclination propre, on dit qu'il est contraint. En revanche, celui qui est mu par un autre n'est pas contraint, si cet autre est celui qui lui donne son inclination propre. Hein si, évidemment, j'ai mon inclination, mon voisin d'en face a son inclination, il veut m'imposer sa volonté, il contrarie mon inclination. Mais si mon inclination, elle est portée, et si celui qui me dirige, c'est celui-là même qui me donne mon inclination, à ce moment-là, cette inclination, elle ne me contrarie pas du tout elle est justement ce dans quoi je j'ai mon inclination propre. Par exemple, la pierre qui est lâchée qui tombe vers le sol n'est pas contrainte, n'est pas contrainte parce que simplement c'est quelque chose qui pour elle est un mouvement naturel. Ainsi donc, Dieu en mouvant la volonté ne la contraint pas car c'est lui qui donne à la volonté son inclination propre. Et donc je euh, si je reviens à Jérémie, que euh, nous indique la, euh, Thomas ici sur le texte de Jérémie De faire attention à la confession de foi qui accompagne la euh, remarque de Jérémie sur son mouvement intérieur. « Convertis-moi et je me convertirai, car toi, Seigneur, tu es mon Dieu. » Cette confession à Dieu Seigneur, c'est bien la confession à celui qui meut de l'intérieur la volonté, et qui donc ne, ne contraint pas, mais au contraire suscite la conversion, amène à la conversion. Et donc, euh, euh, ici, Thomas vient insister sur le fait que nous ne pouvons pas nous retourner vers Dieu, nous ne pouvons pas nous convertir, sans ce soutien gratuit de Dieu qui meut l'âme de l'intérieur mmh. ou qui lui inspire un bon propos. Je finis par euh, ce petit texte euh, encore de saint Thomas. « Que l'homme se convertisse vers Dieu, cela ne peut se faire que par Dieu en train de le convertir. Mmh. Hein? »« Convertis-moi et je serai converti » c'est « je me convertis en tant que parce que tu es en train de me convertir. Et donc, de quelque manière, Thomas nous invite justement à être attentifs à ces mouvements de l'âme par lesquels nous nous tournons vers le bien, par lesquels nous nous ouvrons au bien, ou par lesquels, au contraire, nous nous éloignons du péché ou du mal. Dans ces actes-là, oui, c'est nous-mêmes qui sommes investis, mais nous ne les aurions pas si Dieu ne les faisait euh, euh, exister en nous. « Ainsi, celui dont l'œil s'est détourné de la lumière du soleil se prépare-t-il à recevoir à nouveau la lumière du soleil en tournant ses yeux vers le soleil ?» Il faut qu'il y ait ce mouvement, et ce mouvement, il nous vient de Dieu. Et cela nous montre en fait... Il me semble, la finale, ainsi permet de mettre en valeur la finale de ce texte, où Jérémie euh, euh, parle au nom de Dieu et de, de, qui, qui, qui évoque sa miséricorde et le souvenir de l'homme. Hein? Si Dieu euh, produit ce mouvement en moi, s'il est en train de me convertir quand je me convertis, eh bien, c'est donc qu'il a eu souvenir de moi, comme le soulignait Ambroise, c'est donc qu'il me fait miséricorde. Hein? Et euh, le... c'est véritablement la même espérance qui tenait Rachel debout et qui, fait, euh, et qui transforme, qui est en train de, de, de changer l'homme pour le remettre dans la voie du bien, dans la voie du bien qu'il espère. Euh, et, et toujours, à l'origine de cela, cette miséricorde de Dieu. Ça veut dire donc aussi que l'objet de l'espérance, il est donné euh, par cette motion intérieure. Oui, ou en tout cas par le bien que nous voyons grâce à cette motion. Voilà, d'accord. Oui. Mm -hmm. nostrum in nomine domini, qui fecit celum et terram.